Salut et bienvenue. Petit tuto consacré au logiciel Sintramanic. Alors, le logiciel est développé par les mêmes qui ont créé l'extension euh, Importer. Donc, j'ai fait un, un tuto que vous trouverez en, en bas de la vidéo. L'avantage de Sintramanic, c'est qu'il se présente comme une petite application externe à Inkscape et qui peut très facilement, à partir d'un fichier SVG, générer un fichier PDF, donc avec plusieurs pages. Alors pour vous montrer ce que j'ai fait, j'ai ouvert un, un vieux document que j'avais fait avec plusieurs pages, vous voyez il y en a 6, donc celle-là on en a pas besoin, je la supprime, voilà il y a 6 pages. Important, on fait un petit clic droit, on fait propriété de l'objet, on va renommer donc l'objet, donc là je vais l'appeler par exemple page 01, et il est important que toutes les autres pages soient nommées, donc là ce sera la page 02, Ici, la page 0.3, page 0.4, hop, page 0.5 et page 0.6. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. On enregistre, bien sûr. Après, on ouvre Sintra Manic. On va tout simplement cliquer sur le petit fichier, là, Open SVG. Voilà, il est sur mon bureau. Je fais Open. Euh, je n'oublie pas ici de renseigner l'idée, donc on a vu que l'idée c'était page, donc je tape ici page, après on a des possibilités d'export, on va tout simplement choisir, voilà ce, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir les PDF regroupés, je crois qu'on va choisir RGB, mais visiblement il y a la possibilité de mettre en CMJN, on va laisser RGB, c'est le test que j'ai fait et qui fonctionne très bien, on n'oublie pas ici de choisir l'endroit où l'on souhaite créer donc, le dossier euh, bouclette, voilà on fait open, et une fois que c'est fait, euh, visiblement il y a, a d'autres paramètres voilà il suffit juste tout simplement de cliquer sur start export à ce moment là le logiciel fait le travail on va attendre un tout petit peu vous voyez page 1 et ça va quand même je trouve relativement vite et puis après on va voir un petit peu ce que ça donne en allant sur le dossier bureau voilà c'est fini impeccable je clique là dessus je clique sur bouclette et là il y a alors, le dernier généré, c'est celui-là. Je double-clique, il fait 1 méga 2. Et voilà, j'ai donc comme ça tous mes PDF regroupés. Donc, vraiment euh, très facile, très simple. Je n'ai pas du tout en fait retouché euh, le fichier. Hein. Je l'ai ouvert et je l'ai testé et ça fonctionne très bien. Voilà. J'espère que ce petit tuto euh, vous sera utile. Alors, n'hésitez pas à aller faire un petit tour euh, donc sur la page ici. Donc le logiciel est disponible pour différentes plateformes, n'hésitez pas à cliquer sur les liens ici, et si les liens ne sont pas euh, tous valides, vous pouvez cliquer en bas de la vidéo, je mettrai les liens, donc des différents OS. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.